Bonjour, j'espère que tout vous va bien. Alors, euh, je vous présente mes chers élèves de 6 sixième année primaire, deuxième partie du discours direct et du discours indirect. Alors, petit rappel, quand on passe du discours direct au discours indirect, le temps des verbes de parole ne change pas si le verbe introducteur est au présent. Et parfois, il change lorsque le verbe introducteur, comme l'exemple de dire, répondre, ajouter et souligner, tout passé. Alors, on va commencer par la première vidéo ici. On va commencer par je m'entraîne et je m'évalue, d'accord On va faire cet exercice. On doit recopier les phrases qui, on doit recopier les phrases plus précises. S Il s'agit du discours direct et du discours indirect. Allons-y. On va découvrir ensemble l'activité d'aujourd'hui. Voilà, je vais vous donner l'explication et aussi la correction de cet exercice de "Je m'entraîne, je me vole". Alors, on a déjà occupé les phrases. On doit maintenant préciser s'il s'agit du discours direct ou du discours indirect. On va commencer par la première. Oh, tu peux aller jouer si tu y as terminé tes devoirs. Qui a dit ça C'est la maman. La maman dit Tu peux aller jouer si tu as terminé tes devoirs. C'est un discours direct. Normalement, oui. Mon père me demande de lui montrer mon bulletin de notes. C'est un discours indirect. C'est un discours rapporté de la part du narrateur. Mon oncle me promet une surprise si j'ai de bonnes notes. Alors, tout simplement, c'est une phrase. Le discours euh, indirect, « Je vais au cirque, veux-tu m'accompagner ?» demande Hassan al Le discours c'est « Je vais au cirque, veux-tu m'accompagner ?» C'est un discours direct. « Selma demande, qu'elle est-elle il C'est un discours direct, entre guillemets. Tout simplement, il y a aussi deux points. Le verbe introducteur est l'extérieur. Bon, on commence par « transformation ». Ça veut dire au discours, discours indirect au présent. Tu peux aller jouer si tu as terminé tes devoirs, dit maman. On dit maman dit que je peux aller jouer si j'ai terminé mes devoirs. On passe ici. Je vais aussi, que veux-tu m'accompagner Demande à Hassan Saïd. Alors Hassan, demande à Saïd qu'il va au cirque et... S'il veut l'accompagner. S'il veut l'accompagner. plus S'il veut l'accompagner. Alors, Selma demande quelle heure est-il. Dans la transformation, on dit Selma demande quelle heure il est. Quelle heure il est. Quelle heure il est. Voilà, c'est tout pour le moment. Et n'oublie pas que demain, je vais enregistrer d'autres vidéos de discours direct ou discours indirect. Voilà, c'est tout pour le moment.